bonjour les amis alors dans cette vidéo je vais répondre à la question est ce que les brokers veulent me faire perdre en trading alors il y a des commentaires parfois qui me font sourire ou je vois donc des gens qui s'acharnent sur les brokers en disant oui ce sont tous des escrocs ils veulent nous faire perdre ils tradent contre nous alors c'est sûr que bon comme dans tous les milieux il y a des gens pas très honnêtes mais si vous choisissez des brokers euh, sérieux, des brokers qui ont une bonne réputation. Vous ne devez absolument pas avoir peur. Euh, moi, je trade depuis des années. Je n'ai jamais eu vraiment de, de problème avec les brokers. Euh, je n'ai jamais eu de position euh, en trading où je me suis dit le trader, il m'a il a, il fait toucher mon stop loss et j'ai perdu à cause de ça. Je vous dis jamais, hein, jamais en plus de 10 ans de trading, j'ai eu, eu ce souci là, j'ai eu ce problème. Donc, il faut bien vous dire que si vous êtes un bon client pour un trader, ou euh, pour un broker, il n'a pas envie de vous perdre. Lui, il gagne de l'argent chaque fois que vous tradez, chaque fois que vous passez un trade. Donc, il a tout intérêt à ce que vous restiez client chez lui et à ce que vous gagnez. En tout cas, pour ce qui concerne les brokers CE. Vous pensez que ça l'intéresse plus d'avoir euh, tout le temps des clients qui s'en vont, des clients qui se plaignent de lui Non. La réalité, c'est qu'un bon broker, et eh bien il va essayer de vous garder le plus longtemps possible. Donc il ne va pas essayer de, tra de trader contre votre intérêt, il va essayer au contraire que vous puissiez gagner en restant chez, chez lui le plus longtemps possible. Donc il ne faut pas du tout euh, prendre en compte ce genre de, de remarques qui sont le plus souvent stupides et qui, qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc les, les brokers sont des intermédiaires, donc entre les marchés et, et nous-mêmes, nous avons besoin d'eux, ce sont des partenaires et euh, si vous avez un bon broker, eh bien, vous verrez qu'il aura tout intérêt, il vous aidera à ce que vous ayez de bons résultats. Alors vous avez des brokers qui vous proposent euh, des formations, formations gratuites. Bien sûr, la qualité n'est pas toujours là. Et je vous invite, bien sûr, à regarder ces formations, mais à aller un petit peu plus loin, à acheter des formations payantes, pas forcément euh, très chères. Vous avez des très bonnes informations. Dans des, dans des formations qui ne coûtent pas cher, moi j'en ai, ai acheté des chères et des pas chères et euh, bien souvent j'étais plus satisfait avec les formations les moins chères. Donc j'ai moi-même, au fil des années, donc, emmagasiné les meilleures informations que je trouvais dans toutes ces formations et j'ai créé mes propres formations. Donc je vous invite à vous inscrire à des formations payantes, que ce soit les miennes ou d'autres formations, achetez-en plusieurs et vous verrez que vous trouverez certainement beaucoup d'informations intéressantes qui vous permettront d'arriver à développer votre propre technique et d'améliorer vos résultats. Donc pour moi, euh, au fil des années, je me suis rendu compte que c'était en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de personnes euh, le scalping qui était la meilleure méthode, qui donnait les meilleurs résultats puisqu'on peut avoir euh, tous les jours, avec une bonne méthode des résultats de 90 à 100% de trades gagnants donc que demander de plus donc si vous maîtrisez bien une méthode de scalping, et une méthode de scalping s'apprend très rapidement, vous pouvez l'apprendre sur euh, des plateformes gratuites ou des plateformes payantes mais avec un compte de démonstration, donc pas avec de l'argent réel, vous ne risquez pas de l'argent réel, et vous verrez euh, que vous pouvez acquérir donc, des techniques de scalping très rapidement, qui vous donnent de très bons résultats très rapidement. Il ne faut pas attendre des mois avant de mesurer euh, les résultats. Si vous êtes intéressé par une méthode de scalping, eh bien vous avez ma méthode que je vous propose, donc vous avez des liens ici au-dessus et en-dessous qui vous montreront comment faire, comment moi je fais, comment j'arrive à avoir de bons résultats et comment beaucoup de mes étudiants ont également très rapidement de bons résultats. Et après, si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez en acheter une deuxième et la compléter. Mais en tout cas, moi j'ai repris dans cette formation au scalping tout ce que j'ai trouvé dans d'autres formations, donc normalement vous trouverez quand même l'essentiel euh, d'une technique, d'une bonne technique de scalping dans ma formation. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et vous pourrez ainsi en faire profiter euh, beaucoup de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous n'avez plus rien à attendre, hein, c'est le moment, abonnez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez euh, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc Je vais vous parler dans les prochaines vidéos plus euh, également de ProRealTime, du scalping en tick car je me suis rendu compte qu'au plus on trade à court terme, meilleurs sont les résultats. Vous pouvez arriver à avoir des bons résultats avec simplement un tick de gain, deux ticks de gain, donc, euh, sur les indices comme euh, le DAX, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais développer cela dans le futur et je pense que vous arriverez encore à de très bons résultats. Actuellement, ma formation à Scalping est déjà, bon, c'est la deuxième version et elle est déjà excellente. Vous pouvez trader sur euh, le Forex, sur les indices, sur la plateforme MT4 ou Pro Real Time, il n'y a pas de problème, elle fonctionne très bien. Donc vous pouvez déjà vous inscrire et après je vous avertirai si je fais des mises à jour ou si je sors une nouvelle formation spécifique sur ProRealTime, sur le scalping sur ProRealTime, ça je ne sais pas encore, il faut encore que je travaille là-dessus. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, au revoir.